la genèse elle est un peu complexe euh, je crois que ce roman je l'avais déjà euh, au bout de mon stylo au bout de ma bouche depuis un moment euh, les émeutes de 2005 sont selon moi un moment vraiment très charnière dans ma réflexion et euh, plus je parle de ce roman plus j'ai l'impression que le point de démarrage et le point d'ancrage de la narration euh, correspond à ces émeutes de 2005 après c'est un roman que j'ai écrit euh, assez rapidement paraît-il en deux mois et euh, en tout cas la version euh, du manuscrit et euh, grâce à, au travail euh, de liana lévy et de claude picolin qui travaillent également aux éditions euh, on a pu aller un peu plus loin dans la narration moi c'est ce que je cherchais euh, je cherchais à être bousculé à ce que le récit soit tiré vers le haut et euh, bah, j'ai fait une rencontre exceptionnelle avec euh, liana lévy et je suis très heureux euh, qu'elle que, euh, ait donné une autre saveur à mes idées et à ce qui était pour l'instant euh, un fantasme et qui devient vraiment euh, réel. J'aime le définir comme un, un personnage mosaïque. Euh, il y a nécessairement une légère part autobiographique. Euh, on a à peu près le même âge, on a à peu près les mêmes origines culturelles et géographiques. Pour autant, on partage peu de choses en commun. Euh, Familialement, c'est très différent. Euh, en termes humains et sociaux, c'est très différent. Personnage mosaïque parce que euh, je vais emprunter à quelques souvenirs personnels. Euh, M'inspirer beaucoup d'histoires qui ont été vécues par d'autres. Euh, d'histoires que j'aurais euh, peut-être aimé vivre moi-même. Euh, des histoires que j'ai entendues. Euh, J'aime euh, bien euh, passer du temps euh, dans euh, les comptoirs parisiens. Ou flâner dans les rues pour euh, saisir en fait des, des petits bouts d'histoire. Et euh, je pense que j'en ai pris beaucoup, collectionné beaucoup au fil des années, pour euh, donner forme à, à ce personnage. Un peu comme une, euh, des petits bouts de pâte à modeler que j'aurais assemblé d'un peu partout, une petite boule, et euh, j'aurais créé ce, ce petit personnage d'argile. J'essaye de faire en sorte, lorsque je parle des monuments de mon roman, de ne pas être estampillé comme un roman de banlieue, ou un roman écrit par un banlieusard, euh, J'aime ton idée de personnage. La banlieue, effectivement, est un personnage pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est euh, dans mon ADN. moi bon, C'est mes origines culturelles, sociales, géographiques. Euh, c'est également dans l'ADN de mon personnage, Ben. Et euh, ça a apporté pour moi de, de voir comment le regard qu'on porte sur ce territoire, sur ces territoires, euh, a parfois évolué ou parfois s'est enfermé dans ses propres clichés. Au fil des années et le fait d'avoir construit un récit chronologique et de voir des points historiques qui se répondent des espèces de jalons qui se répètent parfois de voir comment notre regard sur la banlieue a finalement peu changé comment euh, on le nourrit encore beaucoup euh, de clichés et euh, même si j'en parle peu dans, dans le roman moi je le sais parce que c'est mon territoire et c'est le territoire sur lequel je travaille c'est euh, extrêmement vivant dynamique et euh, que ce soit culturellement, le tissu associatif est très très dense. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'entreprises qui sont montées. j'en parle pas dans le livre, mais c'est important que, que je puisse le dire également maintenant. Et de démonter aussi les clichés. Après le roman, euh, il est ancré géographiquement, temporellement et historiquement dans l'aller-retour de mon personnage, entre la banlieue et ses grands événements, et Paris, cette rêve qu'il fantasme. Cette, cette ville qu'il fantasse, cette ville qu'il rêve, une espèce de projection idyllique de ce que pourrait être sa vie. C'est important pour moi de faire un, un roman avec des grands événements euh, qu'on a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Donc les années 90, c'est évidemment la lente montée des extrêmes, c'est l'illusion de la France black blamber après la victoire de la coupe du monde en 98, à l'échelle de la planète, c'est évidemment euh, l'effondrement le, euh, du World Trade Center, les multiples guerres d'Irak, euh, la victoire de Le Pen au, au second tour le 21 avril 2002, euh, les émeutes en banlieue en 2005 et en 2007. Et en fait, je voulais vraiment euh, cheminer et que, chaque, que le lecteur puisse, euh, dans le regard de mon personnage, soit se retrouver, euh, soit avoir une émotion. Un rappel de ce qu'il aurait peut-être lui vécu d'une manière différente, ou carrément une autre lecture de cet événement qu'il il aurait peut-être pas eu lui-même. Mais pour autant, c'est vraiment des gros repères. C'est pas des gros sabots, c'est des gros repères qu'on a tous vécus. Et je trouvais ça vraiment intéressant de, de faire parler de mon personnage, euh, qu'il ait lui sa propre analyse, des fois un peu lâche, des fois un peu folle, des fois très violente, mais que le lecteur puisse lui euh, aller chercher des points communs. À l'intérieur de ce récit, l'intérêt pour moi, enfin l'envie, et j'ai utilisé le mot envie à dessin c'est d'expérimenter toutes les formes d'écriture. Dans mon quotidien, je fais énormément d'ateliers d'écriture en milieu scolaire ou dans d'autres dans d'autres univers. J'essaye de tirer tous les fils reliés à l'écriture. Donc la chanson, le poème, j'en aurai jamais fait le tour et je continuerai à écrire des chansons et des poèmes, l'écriture scénaristique. Et pour moi, c'était super intéressant d'aller explorer le long format, c'est-à-dire comment euh, tirer une narration. Alors moi, une chanson, elle tient sur une page A4, euh, parfois une demi-page A4. Euh, et là, de tirer un, un, un propos et une narration sur 180 ou 200 pages, c'est un autre challenge. Donc il y a le, la dimension de challenge qui m'intéressait. Ce que la littérature m'apporte, c'est euh, une autre voie sur euh, ma propre écriture. Et aussi euh, une dimension de challenge c'est à dire penser à l'oral un format long à l'écrit et une fois qu'il écrit chercher comment le faire résonner à nouveau à l'oral moi j'aime bien cet aller-retour permanent entre écriture et oralité et je l'explique souvent quand je finis une page ou un paragraphe je la déclame je la lis à voix haute pour l'entendre sonner et dans le sens inverse je peux être amené à formuler à l'oral un propos pour être sûr qui sonne d'une manière avant de le placer à l'écrit là je continue à écrire d'autres projets et je remarque que j'instille toujours une écriture un peu rythmée parfois rimée, j'ai des schémas de, de temporalité d'écriture rythmée qui viennent assez naturellement mais par contre faut pas que ce soit systématique et le roman par la place qui donne à l'écriture permet de sortir de ce systématisme et de s'emparer d'autres formes donc moi c'est Vraiment toujours dans cette dimension de challenge, d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas encore. Le moment où j'ai écrit ce roman était à la fois un endroit et un instant où je me sentais extrêmement bien. Et peut-être que c'est la, la drogue des auteurs d'essayer de retrouver en permanence cet instant, ce moment. Ce qui me pousse justement à me replonger directement dans une autre écriture, d'autres projets. Et peut-être que les auteurs et les romanciers sont saisis par ces instants-là et qu'ils ont besoin de les revivre à chaque fois ou de revivre cette première émotion qui leur échappe et peut-être la poursuivre en permanence.